Ce personnage est issu Jean-Marie Ah oui, bah oui, c'est incontournable. Ouais, exactement. <rire> Quand justement, ce personnage est issu d'une famille bourgeoise, elle... donc elle va aider justement les migrants, oui. donc du mieux qu'elle peut. Oui. Donc en même temps, elle a des petites attentions, mais elle a des fois, elle fait des... parfois des petites erreurs, qu'on peut croire. C'est un personnage quoi... qui a des contradictions, c'est-à-dire qu'on en a beaucoup, euh, et, et, et c'est une... L'un des intérêts du film d'abord il est drôle et, bon, voilà, et en même temps il fait réfléchir et effectivement euh, c'est quelqu'un qui est à la fois très altruiste et puis d'un autre côté qui parfois, euh, euh, bah, par exemple euh, il y a une nouvelle prof dans le, dans, le, dans le centre où elle donne des cours de feu français dans l'étrangère et une nouvelle prof qui est plus attractive qu'elle.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 ses élèves lui demandent de passer le permis, et elle va, de, de voir, elle va donc s'adresser à Alban Ivanov qui joue un moniteur d'auto-école à côté mais qui lui en a rien à foutre du social et, euh, et qui est qui un brave gars et, et elle va faire équipe avec lui, un duo un peu improbable. Qu'est-ce qui vous aiderait, à part le français, à trouver du travail Si tu veux que tu l'aides, l'aies, fais-nous passer le permis. Mes élèves, ils ont besoin de, du permis. Euh, vous êtes une bourgeoise, vous faites du social, puis moi je suis un pauvre donc euh, je fais du business. Vous avez l'air très fort hein, en business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 Pourquoi euh, on s'engage Pourquoi il y a des gens qui ont besoin euh, de donner euh, de leur temps, de leur argent, de leur, euh, de leur présence, de leurs attentes, enfin voilà, qui, qui ont besoin d'être dans le don pour, euh, pour avancer Est-ce que Et qu'est-ce que ça vient combler, qu'est-ce que ça vient réparer euh, comme blessure personnelle. Euh, et en même temps, euh,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 Arrêter les Alors vous, en tant que personne, on sait que vous êtes engagé dans, dans pas mal de choses. Donc là, dernièrement, vous avez, on euh, euh, vous a vu pour soutenir justement la libération d'Olex le cinéaste ukrainien qui est emprisonné en, en, en Russie. Donc c'est vrai que vous, vous êtes, vous êtes partie quand même, vous, vous faites beaucoup de dons de vous, de don de vous dans lui. Le... Moi, je trouve que par rapport aux gens qui... Les, les, les véritables bénévoles qui, euh, vraiment, vont à la sous-populaire, au secours populaire, aux, aux, euh, voilà, qui, qui, qui, qui donnent quotidiennement de leur temps, je trouve que j'en je, je, fais très peu. Euh, mais, euh, évidemment, quand il euh, quand y a besoin de solidarité, j'essaie d'être là. Et c'est vrai que le cas d'Olex il est assez affreux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 De ces, ces, ces solidarités. Oui. Il, y a, euh... y a, il y a des plus démunis, oui. il y a tout. Il y a, il y a il toutes tout. les oui. catégories sociales. Oui. En tout cas, nous, on vous remercie pour ces bonnes intentions, Agnès oui On Merci vous dit bien. au prochain film où vous nous avez révélé que vous serez une assassine. Enfin, je serai en prison. <rire> voilà, vous serez en pas prison. Quand, euh, voilà. Voilà, alors vous serai... n'avez pas fait passer des migrants, mais on, <rire> on, le film nous le révélera. Voilà. Merci beaucoup, Agnès Merci Alia à Oh là, de croire que tout le monde est pareil. Des fois, il y a des gens ils sont trop cons, pour rien y faire. J'ai l'impression que je suis en train de perdre le plus important. Et c'est quoi le plus important Au début, tu étais très heureux quand on partait à l'autre bout du monde euh, donner des sacs de bouffe. Mais vous, Isabelle, qu'est-ce que vous préférez La reconnaissance ou l'amour C'est extraordinaire. Merci. Extraordinaire. Comme ça